Bien euh, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Aventure son... DX Direct aujourd'hui on, on se retrouve sur un mode ah, oui, Un mode, mode. Eh oui, on a, on a et oui j'ai des gros startout sur tout sur DX Non on est sur un mode <coughs> hard mode donc le mode difficile bon, Euh non je veux dire C'est pas vraiment un mode difficile c'est genre euh, l'artiste difficile mais c'est un mode, c'est pas un mode directement implanté dans le dos. Internet, c'est euh, quoi ça C'est <coughs> quoi le mode C'est pas le mode qui a fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Il fait randomizer, euh, le titre il change je sais, en dos. Euh, c'est euh, un titre qui se trouve sur des extras, mais Enfin si, il a fait randomizer top que ça ne, ça ne fonctionne pas. Tu te lasses que je te mets naze. Voilà. Hey, time. Ok, c'est bon. On peut passer au code scène. On connaît. Ah avec code enfin, scène. Si faut regarder l'effet. Bon. Donc on va voir à quoi ça nous retourne. J'ai l'impression que en fait les boss ne changent pas. Bon, voilà. Dans un moment, il y a pas à ça il n'y a pas de non plus. <rire> quoi, je crois que le mode de le de... truc je plus difficile c'est la c'est simple le avec elle c'est assez facile alors que euh, là, si vous voir a... le gars il... alors déjà dans les nouveaux traits de base il est a rendu encore plus difficile alors là moi bon, non mais je peux pas mais bonjour veux... ok moi ok d'accord très bien il y a une fusée et un bouton à chercher va ok c'est bien que nous sur encore vivant au monde de cons oui bon, ouais. mais normalement il y a pas de fusil ici y a pas quoi il n'y a, pas... a pas de monstre sinon de... on va faire les trois niveaux euh... ouais, what ok Allez, je suis prêt ah. wow là c'est et peut-être que je vais refaire un esprit hard mode. Ah c'est mirable comme ça. Ouais. Euh, peut-être que je vais refaire un esprit hard mode. Alors du coup, si je vais refaire un esprit, on prend cette vidéo, je mets un miraphi et je remets le 1. Alors, je vais quand même remettre le 1, je vais mettre le chiffre du truc on va en plus. Pourquoi ils ont mis leur niveau si bien compliqué au début c'est ben, compliqué depuis les. quand même. Ils ont rendu ça vraiment très compliqué hein niveau. Hein. Ouais avec les anneaux. Oh putain. Je joue. Ah si encore des anneaux pour les parce que je fais en mode. Encore... Ouais non parce qu'en en fait je fais des sons normaux avec, avec des sons bizarres. Hein. Okay du coup c'est un peu bizarre oui bah je vois qu'on se fait ça moi ah est pas mort. Oh, oh. Est un mur. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah c'est assez ah ah ah pas. Ok, est parce que voilà, c'est un peu dur. Je veux faire voler comme ça Ça. Et y a pas de checkpoint donc j'ai pas envie de mourir ok <coughs> ça commence bien hein. déjà le premier niveau je galère Qu'est-ce que ça va être Lui chaque niveau augmente Chaque niveau augmente sa difficulté c'est bon on a un checkpoint oh. Même si j'avais pas à un nom de poste mais on a eu un hein. oh, c'est plus des choses là Ah du coup je suis trop lent Dire... Non j'ai connu Oh pardon Pardon le What the à rien qu'on je je pas en oh, on va en haut du coup j'ai fait ça pour rien toi oh, wow. Attends là je viens les couilles Oh oui! Le checkpoint! Putain, ça fait 4 minutes que je, je suis dans le niveau, après dans le moment, je suis en train de. Oh, il est dans je passe en. Oh, oui, le... oh Là, bon, le il est dans l'eau. Oh, j'ai plus d'amour. Je passe en côté. C'est bon. Je m'en veux pas. Attends. Oui, il avait cool. Je préfère rester comme ça, mais. Enfin, le chemin normal oui c'est que je suis pas que je pas plus là, parce que je suis que je en fait avec Sonic en fait, avec a des, on peut survoler, euh, est pas sûr que je suis pas sûr que pas sûr que je suis pas sûr je suis pas que on a pas le je suis pas euh, je vois rien par contre. Putain, ça fait compliqué. On dirait que je vois rien. Hein. Oh j'ai réussi. Ok. <coughs> non non non non non non non je meurs pas. Hein. Et en contre le on ne pas d'un wow <rire> pas mort on mais souvent pas d'anneau j'ai fait quoi ok ah, c'est parti <rire> j'ai Y'a pas des anneaux là je vais mourir pardon non, pardon on pardon la caméra. Ah y'a pas de pardon pardon ouais mais on va <rire> vous avez quoi là si pardon si y en a c'est ouais. bah, hein. bah, si va des c'est pas aussi. C est, c est... Cinq. Okay. Bon, on va pas passer sur le mur bon, on va terminer. pas la peine. voilà comme ça j'ai des anneaux comme ça pas je vais pas faire penser dans le truc non non non non c'est pas pas non mort. non non non non non non non ça va, Ça. Va. ça va. Mais Sony Sonic, s'il te plaît. je En j'ai plus de vie et ça fait, mal aux non, non. non. Ok, j'ai aussi à passer là. Je me suis là, what? <coughs> je me suis à passer, hein? Oui, ah qui va trop loin à hein, la le... euh, euh, ouais. Je suis Mais what the C'est le mode What? ouais! Peut-être que mais seulement dans l'histoire de fini j'ai pas envie de faire euh... oh, oh regarde. Oh, bon. oh oh mais bon on a resté le niveau. Voilà on a le niveau. Ah il y a quand même des pires qu on peut avoir Et hey, voilà, oh on a mis 10 minutes pour c'est bon. Ça veut dire, ça veut dire. Maintenant, on pouvait jouer avec Tev, c'est Ah non, c'est juste Ouais, ouais, non, mais les boss, ça, pas. What. On a des coups. Ouais... Faut qu'on peut passer... Mais... Ouais, on peut passer à travers les barrières, C'est crois. C'est ça, la difficulté du, du boss. encore là qu'on va compétenir. De toute façon, les boss, ça change pas bon. Ouais, ça ne change rien du tout, mais... Hey, I'll play with you some other time. Que on est réussi en une minute le bas. Combien En enfin, deux minutes. Mais... Bref, le hard, bar, hard mode, c'est ça. Hein. Bon, fois, euh, enfin, j'ai réussi à mettre un nouveau jeu depuis longtemps. Donc euh, est et ça continue pas. Un mode personnage quoi, okay, sinon on les... enfin, Un mode personnage. Oui, fait bon, en fait, je voulais tester un autre carton. Donc, peut pas la bonne carte. Ouais, c'est pas sûr. Ok, donc là, on a même beurre. Même Oui, non, je ne vais pas. Je suis d'accord. Je ne vais pas mais... penser. Il y a un bouton qu'il faut trouver, mais je crois qu'on peut faire ça. Oh, oh, oh. oh c'était beau ça. Le hard mode. Ok. C'est un peu facile quand même. Donc j'ai rien dit. <coughs> je voulais aller chercher la vie dans mon bureau. À cause de votre niveau, c'est quoi Une autre base avec des trucs en plus. Ah c'est quoi ces trucs ah C'est quoi ces trucs, ah quoi, ces trucs ah bah, Je voulais pas savoir. Ah quoi, ah ah dit. Ah Il y a un éditeur au moins, de trouve que ça m'a changé. J'ai pas encore dit. oh alors que j'ai pas encore plus en ça, parce qu'il a rajouté plein de trucs. Ils sont mal est-ce tout y a des monstres des n'y a pas tout de boss de... du niveau 1 normalement. Je vais essayer de se poser là, je ne mais là regarde c'est de du niveau 1. Non, non. Je vais essayer de se dedans. Hein. What J'étais dans les verres là. C'est lui qu'il y aura. Je reviens sur la route. Ne hein. t'inquiète pas, tu vois pour Pas encore. Ok. Alors là, ici, en fait, c'est quand même un truc bizarre encore. Ouais, il y a un mur. Il y a un vent. Voilà, faut faire ça. Parce que c'est drôle. Et là.. Et euh... là. Je pense qu'il faut. Oh poil de gueule hein. C'est dur What the fuck On peut améliorer aussi la vitesse. Waouh, wow, wow. Faut Augmenter la vitesse du truc. Pour ça je suis pas mort au deuxième niveau, Moi, je suis en plein point au premier niveau. Ah oh, mais j'imagine pas le dernier niveau. Oh. Mmh, non mais j'ai pas envie de oh, niveau de... en fait. plus. Et c'est comme ça que c'est des le... niveaux c'est le même style de niveau alors que terme aussi des cours. ouais, euh, il y a un bouton Pas un bouton, mais... Pas un bouton sur la gueule à Il y a un bouton pour appuyer sur le Oh non, c'est une fusée, qui t'active une fonction T'as une fusée là. Alors... Là, il y a un bumper. Très bien. Oh. C'est le hardboard, What the fuck C'est quoi ce truc je crois qu'il peut améliorer, euh, augmenter la vitesse qui est et aussi des trucs qui euh, ça, ça va pas aussi que ça, n'importe quoi <rire> on va faire tout quinze 15... 15... niveaux on va venir faire un autre qui joue après ah non, après c'est quasiment oh. oh non, j'ai pas vu, c'est un peu je pense que deux niveaux, c'est suffisant. En, ai... en fait ça, deux niveaux, ça fait trois mais... niveaux Waouh waouh waouh Sonic arrête de... Arrête ça. Attends. Et oh ramasse les mondes oh, C'est quoi ça Putain c'est quoi tout oh, ça enfant Le mec il s'est lâché ouais, ouais, pas mal Waouh c'est ça le handmood je... il faut le que je vais faire ici tout à l'heure Donc je dois aller à Station Square on est, on est à Station Square on est Station Station Square Alors je vais, au moins aller chercher euh, un Moi ouais, je crois encore un peu Alors allons-y Station Square Mais oui, là il va, il va 10, donc il faut faire 4 il trop bien <coughs> non, bon, Non, il, il... il est... Non, il parle des... J'ai mes chaussures. Il y a dans mes chaussures. Donc je vais Bon. Les égouts. On On a été... plein On a été On a été les deux. T'inquiète, été... faute. J'avais pas que je pouvais monter là. <rire> Son, Nick. Il fait des trucs bizarres. Dis... Il va dans les égouts. En fait, il se lave même pas après Donc il dit, on voit on voit les je, je dis pas, Sony, tu sors d'où Tu sors du de... quoi <rire> Même thèse hein, qu'est-ce dit... que t'as fait dans les égouts Je vais chercher une nouvelle rente il En et <rire> <coughs> dis j'ai dit de un... je trop Et putain, c'est Ouais mais j'en ai encore plus ouais, fort. Fais... Suis... En non sûr. Oh il y a une Ok donc là c'est le light dash. Ah oui a le light dash on peut appeler ça bout. Il déjà appuyé En fait Ah euh, non c'est pas sorti. <rire> comme vous content bref, on va pas faire le de nous, mais c'est dure 30 ans mais je vous de je vais ouvrir un deuxième épisode euh, pour, euh, jeux, hein, pour ce truc wow. okay. et quand enfin, on voit des trucs bizarres et je vais ouvrir un deuxième épisode sur le mode, euh, pas de problème hein, jeux, ah, un, bon de jeu, hein. un gros nombre mais bon, pour moi, pour une vidéo, c'est pour moi 30 minutes des farbes, et assez pour qu'on on faire ça avec lui donc voilà ça tout à l'heure, cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie je crois que y en a un spoiler, on va pour une nouvelle vidéo sur Youtube